Allez go, chat. Ok Ok, on a un voisin juste là Regardez les gars, pour être sûr de pas de choc pas Ça doit être affreux les gars De se retrouver dans ce truc là T'es bien Alexis. Ah. Regardez les gars, il va, il va essayer de remonter sur la gauche, et il va se sentir super malin je pense Il y a, il y a un trop, ils ont des cerveaux de primates les gars Allez on va jouer Je crois que le monsieur, il était glitché. C'est vrai qu'on peut virer le point d'exclamation, annonce ça dirais pas un best-of, alors que c'est une game. C'est vraiment vachement rapide en fait. Je m'en demande un survol de reconnaissance. Reçu. On est arrivé sur zone. Reconnaissance en cours. Reconnaissance ennemie en cours. J'ai tous les timings C'est un autre mec. Ouh oui. Ronde de bouillage activé, ils sont aveugles. Reçu, Yes 31 Le tout debout, chat. Souvenez-vous-en. Avant que vous revoyez ça, il n'y aura plus. Donc il reste 4 personnes, il y en a 2 sous le pont je dirais, et un là-dedans forcément. Ils ne peuvent pas être 3 sous le pont sans se tirer dessus. <tri> <tri> <semble> <tri> allez mon vent, allez mon vent. C'est un shotgun en feu qui campe dans l'eau avec une AR. J'ai plus de plaque. Y Y'a rien qui gagne les gars, je vous le dis. Quelqu'un l'a vu Il était accroupi, là, depuis tout à l'heure Niveau 300 Non ah Oh, la game Oh, la game au sniper, les gars 34 kills 34 kills, les gars Avec un... Euh... Oh là là, chat